Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le patch numéro 4 de Sons of the Forest. Je suis super content de pouvoir vous proposer cette vidéo, mais avant toute chose, je voulais remercier ma communauté qui m'ont offert, vous êtes des zinzins, vous êtes des zinzins. En fait, c'était mon anniversaire au début du mois et j'ai reçu une superbe lettre. C'est super mignon, c'est super gentil. Lixi, Margot, My MyGodness, Seb, Théo Camio et L7C Fox avec Miss. J'étais vraiment gâté parce qu'en plus de ce, cette lettre, justement, non seulement ils m'ont offert une superbe tasse, beau clin d'œil à Minecraft, superbe taxe... Non, pas taxe, oh le lapsus, oh là là, oui, oui, je bouffe des taxes, ça c'est clair. Non, des tasses Tasmojang, Mojang, Minecraft bien sûr, ça, ça fait plaisir. Et en plus de ça, les gars, est-ce est que c'est quand même pas le glow-up un petit peu du setup Non, franchement, merci infiniment pour cette attention. Euh, juste la lettre, j'étais comme dit super content et, et vraiment, il fallait pas. Ça finit évidemment dans le décor. Hop voilà Merci beaucoup. Et évidemment, je vais garder ce, ce, cette lettre parce que ça me, ça me tient à cœur. Alors les amis, aujourd'hui, le patch numéro 4, la mise à jour numéro... Est-ce qu'on a enfin les chariots pour pouvoir déplacer, pour pouvoir justement avoir du bois sur ces fameux chariots comme sur The Forest, etc. Non, toujours pas. Mais ça viendra pour la prochaine mise à jour. Ils nous l'ont promis. Par contre, quelles sont les nouveautés Déjà, le plus gros ajout, c'est un nouvel élément qui s'appelle la Action Cam. Globalement une GoPro, hein mais bon, ils n'ont pas les droits, donc ils ne peuvent pas le dire. Mais donc une caméra, évidemment, euh, qui permet de filmer. Hein Alors, spoiler alert, pour ceux qui ne veulent pas être spoil de où c'est qu'on trouve et qu'est-ce qu'on peut en faire de cette fameuse caméra, n'hésitez pas à passer à 7 secondes de la vidéo-là. Regardez, 7 minutes-là, tac, vous voyez le timecode Et eh bien, vous allez ici, comme ça, vous n'êtes pas spoil. J'attends un petit peu que vous euh, décalez, voilà comme ça vous êtes pas spoil, si vous êtes resté jusqu'ici c'est que ça vous dérange pas d'être spoil donc tout simplement pour pouvoir euh, récupérer cette caméra ça se passe et eh bien dans cette grotte moi c'est absolument à l'opposé de là où je suis installé C'est direction le sud euh, Donc vous allez dans cette grotte Vous rentrez dedans, c'est la grotte où justement il y a Timmy Qui affronte, euh, qui affronte le, le sort de gros mutant hein. Donc euh, vous allez dans cette grotte là Vous suivez le chemin, vous suivez le chemin Et vous allez tout simplement arriver au bout d'un moment à force de descendre et descendre et descendre Vous allez arriver justement sur une sorte de zone d'expérience euh, Durant le let's play on était déjà passé par là Où en gros justement on a les, les cultes avec leurs tuniques habillés en blanc Et en fait ils sont examinés sur des plans et en fait si vous regardez bien si vous cherchez ici vous trouverez la action cam donc cette fameuse caméra à quoi sert-elle pour le moment elle ne sert à rien dans le sens où on ne peut pas l'utiliser pour enregistrer moi je pense que par la suite on pourrait peut-être éventuellement l'utiliser en tant que caméra de surveillance peut-être que je m'enflamme un peu mais ce serait ultra stylé euh, par contre actuellement il y a une vidéo qui est dessus et qui permet d'en en apprendre plus sur l'histoire de l'île et justement qui sont ces fameux cultes parce que sur la map, c'est vrai, dans la forêt, on trouve à différents endroits des cadavres de euh, personnes en tunique blanche, un petit peu partout, euh, en sang, morts, tout simplement, donc des cultes. On les trouve également justement sur euh, ces fameuses tables d'opération, mais du coup, c'est qu'ils sortent d'où et, et qu'est-ce qu'ils font là Justement, avec la caméra, vous pouvez voir euh, des archives de vidéos et globalement, c'est un petit peu flippant, ça fait un petit peu bader, mais vous voyez que, bon, ils étaient bien illuminés. Euh, on n'en sait toujours pas plus dans le sens, bah, je veux dire, qu'est-ce qu'ils foutaient là, euh, pourquoi ils ont fini comme ça, etc. Mais en tout cas, on voit qu'ils étaient un peu illuminés et qu'ils se sont tués eux-mêmes. Donc euh, voilà un petit peu. C'était le spoil. J'espère pour vous que vous avez passé la vidéo pour ne pas être spoil. Ceux qui ne voulaient pas être spoil. Grande nouveauté également maintenant, c'est qu'on peut renommer nos sauvegardes. Alors malheureusement, on ne peut pas euh, renommer des sauvegardes précédentes. On peut les supprimer, bien évidemment. Par contre, quand vous allez créer une nouvelle sauvegarde, vous allez pouvoir la renommer comme vous voulez. Euh, et donc c'est plutôt pratique pour se retrouver. C'est dommage qu'on puisse pas renommer les précédentes. Par contre, ça c'est vraiment, euh, c'est, je sais pas pourquoi, c'est pas cool. Euh, bon, ça je m'en fous un peu, mais en multijoueur globalement, la nouveauté, euh, c'est que, euh, euh, bon, on s'en branle. <rire> Ah ouais, ça c'est une superbe nouveauté J'ai pas filmé ça, j'ai pas fait de rush avec ça, mais Kelvin, il peut transporter deux bûches maintenant, ça y est Parce que Kelvin, c'est quand même un abruti. À chaque fois, il transporte qu'une seule bûche. Maintenant, il peut en transporter deux. Ça ira deux fois plus vite, ouais alors souvenez-vous également vous pouvez trouver des lunettes de vision nocturne, je vous en ai parlé, je vous ai montré où c'est qu'on peut trouver ça dans la précédente vidéo justement sur le patch 03, euh, mais c'était pas fameux, souvenez-vous les lunettes de vision nocturne en fait on voyait pas tant que ça, et bien là ils ont augmenté la luminosité et donc euh, ça y est on commence mieux à voir grâce aux lunettes de vision nocturne, qui est le principe même de, euh, de ces lunettes. Alors on a Virginia également qui va nous rendre visite un petit peu plus souvent, donc ça, ça fait plaisir. Euh, voilà, je suis flatté. Il y a maintenant plus de bancs, enfin des trucs permettant aux cannibales de s'asseoir, de... Voilà, c'est super pour eux parce qu'il faut qu'ils se reposent quand même. Hein. Les cannibales se regardent maintenant parfois lorsqu'ils ne se battent pas. Euh, voilà, c'est des petites améliorations d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que des fois, tu as des cannibales qui se battent entre eux. Euh, c'est très rare puisqu'en général, ils, ils, ils se battent sur toi. Mais si tu as la chance de les voir au loin et que eux ne t'ont pas vu, des fois, ils se battent entre eux. Et bien maintenant, ils se regardent. Enfin, ils sont pas obligés de se battre forcément. Ce n'est pas une fatalité. Maintenant, ils se regardent. Peut-être euh, bientôt, on va aller voir Ken éventuellement. Ah, ça, ça fait plaisir parce que dans la mise à jour numéro 3, souvenez-vous, l'intelligence artificielle a encore été développée, c'est-à-dire qu'ils avaient des nouveaux mouvements, il y avait des cannibales qui fuyaient quand ils avaient trop peur, quand ils se sentaient trop faibles. Et bien là, ils ont encore ajouté des nouvelles animations, des nouvelles variations d'attaque. Donc, vraiment, je sais pas du tout, mais vraiment dans un an. On va avoir un jeu qui ne ressemblera même plus à celui qu'on a connu au tout début, c'est le but du jeu, mais c'est un plaisir quoi On va vraiment avoir, euh, je sais pas moi, mais une IA tellement imprévisible, avec tellement de possibilités, qu'on saura même plus comment affronter les méchants quoi. Donc c'est cool, ça c'est très très cool. il bon, y a plein de, plein de petites fonctionnalités vraiment bonus, un petit peu cachées, pas très importantes que je ne vais pas vous citer, je mettrai de façon en description le patch note complet, je vous invite à, à aller faire un tour, comme ça vous verrez ce qui vous intéresse ou non. Moi je vous dis vraiment, pour moi le plus important, euh, par exemple, les cerfs euh, et euh, les sortes de bisons, là, vous savez, avec les cornes, euh, quand ils sont en mauvaise santé, ben, ils se couchent parfois pour euh, tout simplement se reposer. C'est des, euh, des petits détails. Mais petit détail plus petit détail, ça fait quand même quelque chose d'assez cool quoi. On peut noter, et ça je l'ai filmé aussi, la vitesse de vol des oiseaux a été un tout petit peu augmentée. C'est vraiment très léger, mais donc vous allez un petit peu plus galérer pour euh, choper les, les oiseaux. Petits ajouts plus petits ajouts, des petits détails comme ça, ça fait euh, voilà, tu vois. Tu fais des, des petites pâtes, spaghetti bolognaise, tu rajoutes un petit peu d'agrément par là-ci, un petit peu par là, paf. C'est les petits détails qui font tout. <rire> Ils ont ajouté aussi un nouveau lac Alors je suis pas allé le voir euh, Du coup je suis devenu parano J'ai cru euh, trouver des nouveaux euh, lacs et tout Mais du coup visiblement non Mais je trouvais ça très joli Bref il y a un nouveau lac C'est à dire que Et je pense que ça va être comme ça un peu par la suite Et ils commencent enfin à étoffer la map Parce qu'il y a quand même des parties vides Inexploitées, inexploitables même Et donc ils commencent enfin à rendre ça Voilà dès que c'est un petit peu trop vide Hop ils rajoutent de l'eau Et puis ça rend, ça rend très très bien Ils ont ajouté euh, une flèche à la mini carte Pour savoir où est le nord C'est toujours sympa Les vêtements des cultistes morts sont maintenant Ensanglanté, alors je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure au cas où il y en a qui ont zappé pour pas être spoil, mais ça rejoint ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi euh, les cultes sont en sang. Euh, voilà, vous le savez pour ceux qui ont regardé euh, la partie. Bon, enfin, voilà, des petits détails euh, ici et là. Euh, c'est toujours, euh, toujours sympa, c'est pas non plus grandiose, mais mine de rien, euh, si et ça. Hein. Des corrections de bugs, c'est surtout, euh, surtout ça, il y a vraiment mais, toute une page. Voilà un petit peu pour euh, ce qu'on peut retenir de ce patch numéro 4. Euh, le gros truc, c'est donc euh, cette fameuse caméra et cette fameuse histoire sur les cultes. Voir à peu près par la suite ce qui, ce qui va pouvoir se passer. Euh, J'ai un peu peur parce que euh, j'espère qu'ils ont vraiment leur idée précise. Euh, J'espère. Et j'espère qu'ils ne qu sont pas en train d'improviser un scénario. Même si je pense pas. Parce que je trouve qu'avec cette histoire de culte, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de l'histoire du cube. et de. Enfin, J'ai l'impression que c'est deux histoires à part. Alors, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Mais j'espère juste qu'ils vont pas se perdre à vouloir créer d'autres types de scénarios juste pour créer et étoffer des trucs. Moi, je veux vraiment savoir cette histoire du cube. D'où ça sort quel est le rapport avec Sarah Therapeutics etc Voilà j'espère que cette petite vidéo euh, Rétrospective vous a plu On se retrouve dans deux semaines, trois semaines Je ne sais pas pour euh, bah, la prochaine mise à jour en tout, cas, euh, en tout cas voilà je voulais un petit peu vous partager euh, Les news, hein, les nouvelles euh, D'ici là portez vous bien, n'oubliez pas le like Et on se retrouve pour ceux que ça intéresse Tous les jours à 16h pour Far Cry 4 Le Let's Play Nostalgique, voilà Merci encore pour euh, ce cadeau Ce cadeau et la lettre, merci infiniment à la communauté Incroyable, vous êtes des boss Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite C'était Mkolo Ciao tout le monde.